Alors les amis, je ne sais pas comment vous l'annoncer. Ça va beaucoup toucher les joueurs qui sont sur mobile, je pense, mais pas les joueurs qui sont sur console. Alors les amis, je suis vraiment désolé pour vous. Moi, je joue à ce jeu. Ça me tient à cœur. Alors ne plus, bah, ne plus attendre. Les amis, Call of Duty Rose, les serveurs de Call of Duty Rose vont fermer le 22 décembre 2018. Et c'est une triste nouvelle pour les joueurs qui jouent depuis à la sortie du jeu. Personnellement, j'ai joué au jeu depuis trois jours et franchement, j'ai bombardé le jeu. Franchement, j'ai beaucoup poncé sur le jeu. Franchement, tellement le jeu était vraiment génial. Et là, et là juste après, on me dit Le jeu nous a annoncé nous a envoyé un message. Merci, commandant, d'avoir joué avec nous pendant, je sais pas, je... blablabla. Les serveurs seront fermés le 22 décembre et les achats in Ape ne seront plus disponibles. Alors là, quand je me dis ça, je fais Non, on ne pourra plus jouer au jeu. Mais pour moi quand comme... là j'ai réfléchi un peu et là on dit les serveurs. Qu'est-ce qu'un serveur c'est où on peut. C'est un serveur, c'est un système où plusieurs, plusieurs personnes pour peuvent peuvent se rejoindre et faire des choses en même temps, dans le même endroit. Et qu'est-ce qu'on a de serveur dans ce jeu Quel serveur qu dans ce jeu ben, J'ai remarqué que le seul serveur qu'on a dans ce jeu, ben, c'est les achats, et le mode PVP. Mais je me pose beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce qu'il y aura encore le mode PVP ou il n'y aura plus de PvP Franchement, s'il n'y a plus le mode PVP, ça me dérange pas vraiment. Franchement. j'y joue beaucoup au mode PVP, certes, mais il y aura toujours le mode campagne, et le mode survie et le mode défi pour compenser cela. Mais par contre, si musique, on ne pourra plus jouer au jeu du tout. Là je serai vraiment triste pour moi et pour nous tous, genre Call of Duty Heroes sur mobile. Je serai vraiment triste, vraiment triste. Mais c'est pas grave, c'est juste un jeu, comme on dit. Et je pense peut-être si ça si ça fermera le jeu, je pense peut-être qu'il pourra accueillir le prochain jeu Call of Duty sur mobile. Mais ça c'est une hypothèse. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'être abonné à la chaîne si c'est pas encore fait. Et voilà, je vous donne des informations, des tutos, voilà. Bref, regarde ce que je fais un peu si ça t'intéresse. Et si c'est.